Bon, il a été un peu long, mais c'est tellement passionnant de toute façon. Euh, bah, dernière petite question. Oui. Si, après, à lui. Est-ce que tu fais plein de choses dans ta vie, mais là, actuellement, tu es candidat aux élections européennes. Pour le cumul des nombres. Et j'aimerais, et nous aimerions savoir pourquoi et qu'est-ce que tu penses faire euh, au niveau de l'Europe, si tu es. <rire> D'abord mais... <rire> il n'y a pas de cumul parce que je serais obligé de démissionner de la mairie. La loi nationale s'applique aussi aux élus européens. Et puis moi j'avais, parce que au-delà du non cumul du nombre de mandats, je suis aussi partisan du non cumul dans le temps. Donc j'avais annoncé que c'était mon dernier mandat de maire, puisque ça fait mon troisième mandat que je termine mon troisième mandat. Et donc j'ai dit qu'en mars 2020, j'arrêtais. Et que j'étais déjà en train de me poser la question de Qu ce que j'allais faire, puisque j'ai encore quelques années à cotiser pour avoir une retraite. Et il se trouve que, euh, en discutant avec Yannick, euh, Yannick me propose euh, de rejoindre la liste euh, d'Europe Écologie Les Verts, et que c'est ma famille politique, et c'est plus que ma famille politique, aujourd'hui c'est ma famille. Euh, euh, pour toutes les bagarres, vous savez, on se bat pour le vivant quand on fait... Euh, quand on fait un rappel aussi, finalement, les écologistes, on se bat pour le vivant sous toutes ses formes. C'est l'accueil euh, de ces chercheurs de refuge et c'est la protection de la biodiversité parce qu'on n'est qu'un élément de ce vivant et que si on ne protège pas le vivant, ben, un jour, on disparaîtra. Donc, euh, Je trouve qu'il n'y a pas plus belle bagarre que c'est pas plus belle lutte que celle-là à mener. Donc j'ai immédiatement accepté. Et j'y vais euh, fort de l'expérience locale. Euh, je, dans les mesures qu'on défend, c'est 100 milliards pour le pour, euh, pour l'isolation euh, thermique par an. Parce que, euh, voilà, il faut, faut baisser euh, nos consommations énergétiques pour ne pas faire appel aux énergies fossiles, pour ne pas ouvrir des centrales à gaz qui servent à rien. Et donc, il faut qu'on qu qu injecte beaucoup d'argent dans l'efficacité énergétique. Et c'est aussi une réponse aux doléances des Gilets jaunes. Si on investit beaucoup, on fera, des, on fera des économies sur les factures énergétiques, et donc ça rend du pouvoir de vivre aux habitants. C'est la politique migratoire. Moi, je ne suis pas enfin, d'accueil de ces, de ces, de ces populations-là. La France n'est pas, est pas bonne, est euh, elle est mauvaise, elle n'est pas à la hauteur des, du défi, mais l'Europe est absolument exécrable L'accueil qui, qui a été signé avec la Turquie comme celui qui a été signé avec la Libye sont, sont exécrables Donc il faut qu'on retrouve des majorités pour, pour chercher une autre forme d'accueil et une autre organisation. Et peut-être qu'il faut aller s'attaquer au problème à la base. Et si on s'attaque au problème d'un autre mode de société, d'un autre modèle de développement, on, irait, on arrêtera d'aller piller des terres euh, ou des matériaux dans les pays africains, on arrêtera d'aller jouer avec des dictateurs pour accéder à un pétrole pas cher dans certaines pays, régions de, de, du monde, et peut-être que si on arrête de déstabiliser euh, ces pays-là, ben peut-être que les gens vont rester chez eux, et je pense que ce sera la meilleure manière euh, pour ces personnes-là de, de ne pas quitter leur pays. » et finalement de vivre là où ils auraient toujours voulu vivre derrière. Donc voilà politique migratoire, politique énergétique. Là, le débat qui s'ouvre, c'est celui de la politique agricole commune. Oui. Je vous invite d'ailleurs à aller jouer, avec un, à jouer, à aller sur un petit, oui. euh, je sais pas, un simulateur, mais je sais pas, qu'est-ce que vous feriez, voilà, oui. si vous étiez, euh, vous deviez choisir pour la politique agricole commune. Il y a, il y a, il y a un, un petit... Euh, petit logiciel en ligne qui a été mis en place par le groupe Vert Européen, donc vous pouvez aller le, le chercher sur internet. Euh, voilà, ça va être le, le gros débat, et, et nous notre défi c'est de dire qu'il faut arrêter d'aller en, en, enrichir l'industrie agroalimentaire. il faut aller sur les petites exploitations pour avoir des, des paysans qui vivent correctement de leur métier. Et je crois que cet enjeu-là est fondamental. Euh, voilà, ce sont les principaux enjeux sur lesquels euh, il y a des bagarres de champ. Donc maintenant, on va passer la parole à William, qu'on entende un peu ta douce voix, William. Donc tu vas nous présenter un peu le, le travail du Parlement européen. Mais... Ben, je vais vous parler déjà de pourquoi, personnellement, je m'engage euh, dans cette campagne, puisque je suis un des, un des candidats bretons. Euh, et je voulais rajouter, tu as dit, si Damien est élu, mais Damien sera élu, bien entendu. Et on a hâte de voir... Euh, les envolées lyriques au Parlement, je pense que c'est très sympa comme mandature. Alors moi je suis né en 1989, et donc on pourrait se dire que la paix, pour moi, ça tombe sous le sens. Et pourtant, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que j'oublie pas d'où je viens, et j'oublie surtout pas pourquoi on vit dans le monde où nous vivons aujourd'hui et pourquoi. Euh, ce monde est tel qu'il est. Euh, après la guerre, après des, des centaines d'années de guerre qui ont traversé le continent, il euh, y a des personnes qui se sont réunies et ils, ils se sont dit « on va s'unifier sur un beau projet, et ça c'est la paix ». C'est les fondations de, de l'Union Européenne quand même. Et ça s'est construit autour de l'idée d'interdépendance économique. L'idée c'était on ne prend plus les armes euh, quand on a des différents, mais euh, on discute. Pourquoi Parce que j'ai des liens avec toi, tu as des liens avec moi, etc. Ça a marché, c'est très bien. Mais depuis quelques décennies, quand même, on se rend compte euh, qu'on n'a pas dépassé euh, ce projet économique. Et même au contraire, en fait, le, le tout économique, ça prend le dessus petit à petit, année après année, et ça, ça nous dépasse. Ça nous dépasse humainement, socialement, et ça nous dépasse écologiquement. Chaque jour, on voit la, on voit la pollution, on voit la pression euh, sur les salariés, on voit la compétition entre les hommes, on voit la compétition contre la nature, et ça fait que s'intensifier. Et ça se traduit par de la précarité, c'est du dumping social, c'est du dumping environnemental, c'est des maladies, c'est même des morts en fait. Il y a la pollution de l'air en Europe, c'est 500 000 morts prématurées par an. C'est énorme. Euh, c'est de la perte de biodiversité aussi. Ça, on en parle régulièrement maintenant. Et ça aussi, c'est ce qui fait un terreau fertile pour la haine, la haine qui monte. Heureusement, hier, euh, hier soir, je pense que beaucoup d'entre nous dans cette salle, euh, on s'est réunis contre euh, cette montée de l'antisémitisme. Mais ça, c'est qu'une forme de haine. Euh, Damien, tout à l'heure, nous en parlait d'autres. Et ça, c'est un immense défi en fait, auquel on fait face. Et ce défi, il joue dans chaque ville, à grande simple comme à Morlaix. Il joue dans les régions, mais il joue aussi au niveau européen. Parce qu'au final, c'est le seul niveau qui puisse insuffler des décisions euh, capables d'orienter l'industrie et la vie de 500 millions de personnes d'un seul coup. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que qu'environ 70% de ce qui se vote euh, à l'Assemblée nationale, française, c'est euh, finalement que de la transcription en droit français de directives européennes. C'est vous dire un petit peu euh, l'importance du Parlement européen. Et, et donc tous ces enjeux, bah pour nous, pour les écologistes, c'est ça le nouveau projet européen, c'est pour ça qu'on se bat. Et donc ce projet il est à la fois écologique et bien entendu il est social. L'un euh, ne va pas sans l'autre. Et il y a tellement de choses à faire, que ce soit dans le modèle agricole, dans l'énergie, dans la fiscalité, dans le transport. Depuis 2014, euh, il y a 52 eurodéputés écologistes. C'est malheureusement seulement le sixième groupe euh, politique sur huit. Il y a six Français, on les connaît, hein, c'est Yannick, Michel, Karima, Pascal, José et bien entendu Eva. Et quand je vois leur travail, C'est un travail pour l'intérêt commun. C'est pour que chacun de nous, on puisse mieux vivre, on puisse mieux travailler. Et bien bah franchement, je suis fier d'être écologiste et je suis, fier de faire, je suis fier de faire campagne avec eux et avec Damien euh, pour un projet aussi énorme que vital. Euh, sur ces cinq dernières années, ils ont quand même été en pointe euh, sur la réglementation euh, pour l'agriculture bio. Le scandale du Gazellegate, c'est quand même Karim ADI qui l'a soulevé, ce truc. Comme je vous disais, c'est 500 000 morts euh, prématurés chaque année en Europe. C'est 40 000 rien qu'en France. Euh, ils ont travaillé à la protection des lanceurs d'alerte, la traçabilité des minerais de sang. Ils ont, Eva Jolie notamment, à pousser euh, pour la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Euh, Yannick. A beaucoup travaillé pour l'interdiction des chalutages en eau profonde qui ravagent euh, les fonds des mers. Ce n'est pas parce que ça se voit que l'impact écologique n'est pas énorme. Et le dossier actuel, euh, c'est celui de la pêche électrique. Hier, euh, on discutait des euh, candidats. Il y avait Karima Deli, d'ailleurs, qui nous expliquait. Euh, petite précision, elle est présidente actuellement de la commission euh, des transports au Parlement européen. Et donc, elle nous expliquait qu'à ce titre-là, elle a pu trouver des fonds pour les ports de Saint-Malo, de Roscoff et de Brest pour pallier, pour pallier au changement euh, en cas de Brexit dur. Et ça c'est Karima, et c'est au Parlement européen que ça se passe, parce que c'est pas le gouvernement français qui, qui est préoccupé euh, par les ports bretons. Eux, ils se sont contentés de, de Calais, de Dunkerque et du Havre, parce que notre cher, ministre, notre cher Premier ministre vient du Havre. Tout ça pour vous dire que l'Europe, c'est pas qu'une bande de technocrates à Bruxelles en fait. C'est dans nos vies, c'est dans nos vies de tous les jours. Et, et c'est ça que les écologistes portent. Et c'est ça qu'on va porter pendant la campagne. Donc ça commence par une liste écologiste, ça commence avec les militants. Et il y a cette espèce de d'ambiance qui monte euh, depuis la démission de, de Nicolas Hulot ça, ça se passe dans la rue il y a les marches pour le climat, il y a les coquelicots, il y a les jeunes qu'on repris euh, depuis, la, depuis la semaine dernière et c'est aussi la lutte de certains d'entre nous euh, contre les centrales inutiles et il y en a d'autres dans la salle je sais aussi qui luttent à passer contre les centres commerciaux inutiles qui nous bouffent des terres c'est pas illimité ça comme ressource, il faut arrêter et donc ça commence avec vous tous et à ce titre du coup, j'aimerais remercier euh, le groupe de Morlaix pour cette soirée. Euh, Yves Nedelec, notre secrétaire euh, régional, ici présent, et la direction des Verts. Il est un peu anard, donc je vais pas direction. <rire> et surtout, merci aux militants pour leur énergie et pour leur envie de faire bouger les choses. Et merci à tous.